Mon perso est prêt. Putain, ça va chier. Module de couplage électrique. Ouais, t'as dit, ouais, je répare sa festoche. Comme de rien, comme de rien. C'est ça, ouais. Bah, je me suis trompé. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à un nomade ce qui fait seul près de la frontière. Et toi, qu'est-ce que tu fais seul dans ton garage de merde Allez, dégage. Quoi Vous avez une idée de ce que vous faites Ouais, je vais tirer sur ce fil, là. Et puis, euh, je vais le mettre, euh, là. Le compresseur va tourner en continu. Il va se gripper. T'es bien grippé du cerveau, toi Personne ne dit rien. Ah, et puis je t'ai rien demandé, là. Je t'ai demandé ton avis Bon allez, on va monter dans la tuture, là. Allez, faisons un petit tour de tuture. En espérons que ça démarre. Bon, alors, là, t'en faut où, là Ok, j'appuie là. Vous l'avez bien dit. Ah, mais ferme-le, toi. Ah, non, non. Ouais, non. tu vas faire un pari. Ouais. Ah, bah t'as perdu. Ah, c'est pas trop mal. Mais la question, c'est combien de temps ça va tenir Et toi, combien de temps tu vas survivre en restant devant la bagnole d'accord. Bon, faut que j'appelle des potes, là, vite fait. Il y a des trucs, là, qu'on doit faire. Votre antenne n'a pas l'air en très bon état, hein Vous ne devez pas capter grand-chose. Pas plus que toi. Toi, tu captes rien. Salut, Mike. Je savais pas que tu avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures. Je pensais qu'il s'était signé. De... C'est celui-là. On va mettre les choses au clair. tu qu ce que On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène Peut-être même autour d'une tasse de café. Ah parce que j'ai une tête à bord de café Tu te prends pour qui Lieutenant Colombin Ça répond pas vraiment à ma question ça. Je m'appelle Andrew Jones, ça doit vous parler. Bah si on devait se rappeler de tous les noms des flics qu'on croise, on n'aurait pas fini les Shoguns d'argent des Forces Spéciales, pendant la dernière guerre, non T'as bien l'air d'un guerrier, tiens. T'as fait quoi Une bataille de poloson Je crois qu'on va pas s'entendre. Je crois pas, j'en suis sûr. Mais... Mets-toi bien devant, là, que je te roule dessus. Voiture de nomade. J'aurais dû m'en douter. Et il t'a fallu une heure pour deviner ça Quelqu'un de normal, devine ça en 3 secondes euh... Ouais, je vous le fais pas dire. Ah ben au moins tu le reconnais. Il y a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé Mais tu crois que je vais partager mes binous avec les autres Mais t'es complètement improuti mon pauvre, mais réfléchis un peu. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Et ben quoi, les flics aussi à part ceux qui sont paumés... Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben... J'espère que vous resterez pas longtemps. Bah ben moi aussi j'espère que je vais pas rester longtemps. Si tu te barrais de là là, que je puisse avancer là. Mais dégueulasse, putain tu veux pas que tu gênes. Ouais, bah ben moi j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair Mais qu'est-ce que tu veux que je faute ici il a même pas de bistrot Alors arrêtez d'en chercher et barrez-vous, ça. Quoi Je vais bien en trouver un Comment ça, arrête d'en chercher Comment ça, mais ils sont pour qui celui-là Allez hop Au bistrot C'est parti